Emmanuel Macron, président des patrons, on vient te chercher chez toi. Président des patrons, on vient te chercher chez toi. Toujours en train de vous plaindre, les syndicalistes. Vous n'êtes jamais content. Le syndicalisme peut être critiqué, c'est sûr. Mais tous les syndicats ne sont pas pareils. Nous, on a créé un nouvel outil solidaire qui s'intéresse à tout le monde, tous les salariés, les précaires. Salut, Salut et vous venez tout à l'heure à la réunion sur la réforme ah bah, Concrètement, qu'est-ce qu que, que vous faites au si quotidien dit, Super Quand on est syndicaliste à Solidaire, la première des choses à faire, c'est d'informer les collègues sur les réformes en cours, les modifications de leur statut. L'idée, c'est de s'assurer que les collègues ne sont jamais seuls face à la hiérarchie, de construire les solidarités. Et puis après, quand on veut s'organiser, lutter, on a une palette d'actions possibles. On peut faire signer des pétitions, organiser des rassemblements, des manifestations, construire le rapport de force avec l'employeur sur le lieu de travail. Et si on n'est pas entendu, on peut construire des grèves et même aller jusqu'à l'occupation du lieu de travail. Bon, bah, on va y aller, hein allez parce que... Mais se syndiquer et lutter, à quoi ça sert Sans nos luttes, on n'aurait pas obtenu nos congés payés, sans nos luttes, on n'aurait pas obtenu la sécurité sociale, sans nos luttes, on n'aurait pas pu mettre les enfants à l'école, on ne pourrait pas être soigné dans des hôpitaux publics. Et on est actuellement en train de se battre pour conserver ça contre eux, ces organisations patronales qui détruisent les conditions de travail des salariés, qui mettent les salariés en souffrance, qui occasionnent de la précarité, de la misère. Donc si effectivement on n'était pas là, on n'aurait pas tout ça. Il va faire la vécette, on fait la révolution. Vous êtes vraiment indépendant des partis politiques Oui, parce que nous sommes un syndicat de transformation sociale. Dans nos statuts, nous avons la charte d'Amiens qui assure à la fois l'indépendance des syndicats vis-à-vis -vis des partis politiques, donc l'indépendance du mouvement social et syndical, mais qui est aussi a un syndicalisme de transformation sociale. Oui, d'accord. Mais alors, comment prenez-vous vos décisions euh, comment ça fonctionne chez nous ben Là on vient d'assister à un, un exemple concret, un travail en atelier, un travail en atelier qui permet l'expression le, le, la plus large possible et le, et le développement du plus grand nombre d'arguments. Et notre mode de décision euh, qu'on revendique et qu'on porte, c'est euh, le consensus. Consensus qui permet justement de pousser le débat le plus loin possible pour que tous les arguments soient développés et que tout le monde puisse bien ça, se les approprier. Alors il nous arrive de ne pas être d'accord. Et à ce moment-là, on passe à un système classique de vote. Chaque structure dispose de la même capacité de vote, c'est-à-dire un syndicat, une voix. Voilà, ce n'est pas parce qu'on a 15 000 adhérents qu'on est plus fort qu'un syndicat, qu'on a 300. C'est que c'est un vrai processus démocratique de décision et d'appropriation de la position. Mais en fait, à Solidaire, votre syndicalisme s'adresse à tout le monde. Nous défendons les intérêts matériaux et moraux des salariés, avec ou sans emploi, avec ou sans papier, avec ou sans logement, c'est ça la transformation sociale, c'est s'organiser à l'échelle de nos entreprises, de nos services publics, mais aussi à l'échelle de nos lieux de vie, de nos villes, de nos départements. Toutes et toutes ensemble, on reste solidaires et on se bat pour gagner aussi de nouveaux droits. Vous l'aurez compris. L'Union syndicale solidaire, c'est un syndicalisme différent. Nous nous battons quotidiennement pour une autre société, débarrassée de toute forme d'oppression, de domination et de discrimination. Vous vous reconnaissez dans nos pratiques Rejoignez-nous Du mouvement ouais. social